Bonjour j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais répondre à la question comment faire ses premiers pas en bourse alors c'est certain que vous, vous êtes peut-être parmi les personnes qui aimeraient bien euh, trader euh, gagner de l'argent avec la bourse mais qui ne savent pas comment faire alors beaucoup s'imaginent je parle avec des gens qui, lorsque je parle de la bourse ils s'imaginent oui il faut investir 2-3 mois sur des actions il faut connaître les bonnes actions à acheter alors qu'il y a des manières bien plus simples, bien plus efficaces et plus rapides surtout pour apprendre à devenir trader et à gagner de l'argent en bourse. En fait ce que vous avez besoin c'est par ordre d'importance d'abord une, une bonne formation, il faut vous former en bourse. Ensuite la deuxième chose c'est ouvrir un compte de trading avec de l'argent virtuel. Ça c'est très important parce que beaucoup de gens se lancent directement avec de l'argent réel, ils font des bêtises, ils perdent de l'argent, ils sont dégoûtés. Et la troisième chose est d'être sur un marché avec une formation qui vous garantit d'avoir des revenus très rapidement. Donc il faut surtout éviter, comme ce qui se fait actuellement, beaucoup de gens ne parlent que des bitcoins, de ce genre de, de marché qui est un marché que j'estime moi très dangereux, euh, pourquoi Parce que c'est un marché quand même euh, relativement jeune il faut éviter de se lancer sur des marchés où tout le monde se lance parce que du jour au lendemain ça peut se casser la figure. Les banques, les états peuvent décider de couper directement ces monnaies donc c'est très dangereux, c'est un marché que je ne vous conseille pas si vous voulez vous lancer en bourse. Donc prenez plutôt des marchés qui existent depuis longtemps, qui sont stables comme le forex par exemple. Le forex c'est des centaines de milliards qui sont investis tous les jours sur ce marché, donc vous avez la garantie que ça ne va pas se casser la figure du jour au lendemain, et vous avez la possibilité de vous mettre sur ce marché-là, comme les gros investisseurs, avec des capitaux très faibles. Vous pouvez commencer avec 500 euros, avec 1000 euros, et surtout vous entraîner avec de l'argent virtuel. Et l'avantage, c'est que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir. Donc vous avez vraiment une latitude de temps importante pour vous entraîner et pour trader et vous avez la possibilité de gagner de l'argent aussi bien avec un petit capital qu'avec un gros capital et surtout vous avez toujours des transactions qui sont effectuées à la milliseconde, à la microseconde. Parce que si vous achetez des actions, il faut encore que quelqu'un soit en train de revendre des actions donc il faut encore choisir les marchés où il y a suffisamment de volatilité. Donc moi je vous conseille, si vous voulez démarrer, d'abord suivez une formation comme par exemple celle que je propose. Vous trouvez les liens ici en haut. Ensuite vous vous entraînez sur un compte de démonstration. Vous pouvez donc recevoir en vous inscrivant chez un broker comme ceux que je propose. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec de l'argent virtuel. Vous recevez la plateforme de trading. À ce moment-là il suffit de suivre la méthode que j'enseigne dans mes vidéos. Vous vous entraînez en démo et dès que vous avez des bons résultats en démo, à ce moment-là, vous pouvez commencer à ouvrir un compte réel et vous verrez que là, vous serez vraiment euh, sur les marchés financiers comme un pro et que vous aurez rapidement des bons résultats. Donc inutile d'attendre des mois, non, vous pouvez faire des transactions qui ne durent que 10 secondes ou quelques minutes comme ce que je fais moi avec ma méthode de scalping et vous verrez donc que vous mettre à gagner de l'argent en bourse, ça peut être très rapide. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ce point, que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.